« Let's dream together », voici le slogan de cette 11e édition de l'Eurogym qui s'est tenue à Liège du 15 au 19 juillet dernier. Ce festival gymnique de l'Union Européenne de Gymnastique pour les Adolescents a regroupé cette année pas moins de 4000 participants, représentant 20 pays au total. Une mention spéciale pour le Portugal. En effet, le pays est venu avec la plus grande délégation de cet origine 2018, avec plus de 1000 gymnastes, soit le quart de la participation globale. Durant cinq jours, les gymnastes, tous âgés entre 12 et 18 ans, ont proposé aux spectateurs des démonstrations un peu partout dans le centre-ville de la Cité Ardente. La place Saint-Lambert, le parc de la Bovry ou encore la place Saint-Léonard ont vécu au rythme de la gymnastique. Ici, pas de compétition, le festival était tout simplement une célébration de cette discipline, une démonstration géante et une véritable vitrine pour ce sport.